Bonjour à tous, aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2021. J'aimerais euh, regarder un peu avec vous aujourd'hui euh face à toutes les devises, les, la monnaie euh, créée à partir de rien, euh, autant aux États-Unis qu'au Canada et un peu partout en Europe aussi, là, euh, par le BCE, euh, qu'est-ce que ça pourrait faire au niveau de l'inflation? Parce que c'est le, le, le, le, la grande préoccupation en ce moment, euh, l'inflation. Je vais aller voir tout simplement euh, Madame Jeannette Yellen qui est en train de faire euh, fonctionner la presse à, à billets euh, et on voit que c'est pas Jérôme Powell qui l'a fait fonctionner parce qu'on sait très bien aujourd'hui avec la secrétaire du Trésor, euh, Jeannette Yellen, qui est rendue euh, l'ancienne présidente de la Fed, qui est rendue euh, directement euh, le lien entre euh, la Fed et le gouvernement américain. Donc, euh, ce message-là signifie tout simplement que le gouvernement américain n'a pas besoin de demander à qui que ce soit pour imprimer euh, de l'argent il le fait euh, euh, d'une manière euh, très libre avec euh, la fameuse théorie euh, monétaire moderne, euh, MMT, comme vous connaissez, et c'est ça qu'on va aller voir un peu et les conséquences de ce que ça pourrait faire, parce qu'on a non seulement euh, euh, Jeannette et Hélène ou... Euh, le 1900 milliards n'est qu'une première par partie, Biden l'a dit, le 1900 milliards a été accepté euh, aux États-Unis, euh, mais euh, il y a d'autres argent qui s'en vient et au Canada, c'est la même chose. Et euh, ce qu'on craint, c'est la surchauffe de l'économie, injecter tant de dollars euh, dans le système et euh, qu'on peut qu'on pense, qu'on dit, bon, l'inflation, c'est un phénomène passager. Euh, bon, il y a réellement rien qui va arriver. On va injecter, injecter, injecter dans le système. Et euh, les conséquences, nous, ce qu'on veut, c'est euh, le plein emploi. Et euh, euh, dans l'article, j'ai placé les deux articles sur euh, mon site et euh, on va aller décortiquer ça, mais c'est vraiment intéressant, vraiment, vraiment intéressant pour comprendre la situation actuelle. Et euh, ça, c'est au niveau de l'impression monétaire qui va se poursuivre euh, allégrement euh, euh, d'ici à cet été, euh, euh, on voit que Janet et Hélène déjà à, au contrôle euh, de, de, de l'argent qui doit être euh, euh, créé gratuitement pour le gouvernement parce que dans le fond, avec euh, Powell, euh, et Janet et Hélène sont devenus une seule entité, euh, donc euh, euh, ça va continuer à se poursuivre euh, tout ce printemps et l'été aussi. Et on veut retrouver le plein emploi, on veut retrouver. Euh, euh, la, la richesse pour tous, euh, mais c'est le problème. Puis c'est là que le Bob Less, dans le fond, en injectant tellement d'argent, euh, plusieurs économistes commencent à se poser des questions parce que dans le fond, on commence à voir réellement qu'on euh, a parlé des, des, des métaux, euh, différents métaux. Euh, euh, les métaux précieux, par contre, sont encore en consolidation. Et euh, dans tout ça, je sais que vous allez peut-être euh, vous dire, oh, dans le fond, ça. Non, non. Euh, demain, je vais faire une vidéo sur l'or et les, surtout les minières d'or et d'argent. Mais aujourd'hui, ma vidéo est consacrée vraiment à, à l'inflation euh, parce que, dans le fond, on va continuer à imprimer euh, « Eternum Vitae ». C'est ce qu'on a promis au peuple américain. Donc, euh, peu importe les revenus, on continue à imprimer. Et euh, dans un premier temps, on va décortiquer la première article euh, qui se trouve à être... Euh, bon, bon peut-être qu'on va aller avec euh, le Canada en premier et on ira pour la pièce de réserve au niveau des États-Unis. C'est un article euh, euh, que j'ai pris dans la presse, mais c'est un peu partout que vous la trouvez. Je l'ai mis sur mon site Bourse Technique. Euh, tout simplement, c'est euh, Freeland, Christian Freeland, au Canada, qui veut éviter la surchauffe. Et on commence à lui poser des questions à savoir, est-ce que, si on injecte tellement d'argent dans le système, est-ce qu'on pourrait justement assister à une surchauffe de l'économie? Et dans un premier temps, c'est ça qu'on regarde ici. Euh, on va regarder que ce que l'article dit, puis en fin du compte, c'est une analyse un peu d'un journaliste que le journaliste fait, et la raison pour laquelle je l'ai placé sur mon site, c'est que vous puissiez vous aussi euh, peut-être constater qu'il peut avoir des dangers d'injecter beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, bon, euh, euh, on va commencer par ici. La ministre affirme qu'il est tout à fait possible d'éviter une telle surchauffe de l'économie en, en effectuant des investissements ciblés qui permettront de redonner du travail aux quelques 663 000 euh, Canadiens qui n'ont pas retrouvé l'emploi qu'ils occupaient avant la pandémie. Et il faut se dire quelque chose, Rapidement comme ça. Euh, dans les médias traditionnels, j'en viens pas de la manière qu'on on décrit l'économie, que c'est reparti, que c'est. Mais la réalité est tout autre. On a beaucoup, beaucoup encore d'aide. La, la PCRE a été euh, prolongée jusqu'en juillet, ou prochain, et euh, c'est la raison pour laquelle il y a des personnes sont, beaucoup de personnes qui ne sont vraiment pas pressées de retourner au travail, et euh, même si les restaurants sont ouverts ici euh, parce qu'on est la seule province euh, au Canada, je crois que on a encore cette... Euh, ce, un confinement, euh, bah, confinement, semi-confinement, avec des règles qui sont assez strictes au niveau des restaurants. Bou plusieurs restaurants ont décidé de pas ouvrir parce que, dans le fond, il y a un manque de personnel criant, hein, dû au fait que plusieurs encore personnes qui profitent euh, des aides gouvernementales. Et euh, c'est loin d'être sûr que ça va se terminer. Donc, euh, on va... Euh, ok, on va aller voir. Euh, attendez une petite minute, euh, simplement rafraîchir mon écran. Ah, c'est beau parce que je m'étais déconnecté, c'est beau. Euh, donc, euh, euh, Chrystia Freeland a témoigné devant le comité des finances jeudi, a affirmé euh, qu'elle avait abordé cette crainte euh, inflationniste avec la secrétaire du Trésor euh, américain, euh, Jeannette Yellen, que je vous parlais tout à l'heure. Au cours des dernières semaines. Donc, on peut voir que le Canada, les États-Unis, euh, la BCE aussi, euh, euh, on, on travaille ensemble là, au niveau mondial. Là. Il n'y a pas euh, chacun qui travaille dans, dans son coin. Donc, euh, là, il y a une crainte d'inflation, mais on veut absolument continuer euh, la politique euh, de, du MMT, de la moderne euh, la théorie moderne monétaire euh, qu'on va, va aller voir tout à l'heure on en parle plus dans l'autre article au niveau euh, des États-Unis c'est ce qu'on veut tout simplement donner de l'argent au peuple de manière euh, libre et gratuite comme on avait vu dans les dernières vidéos euh, le, on parle du salaire de base universelle on parle d'autres mesures qui euh, vont probablement amplifier encore euh, euh, des versements directement euh, au, au peuple au, au, euh, au gueux <rire> pour employer un terme du moyen âge au gueux, euh, pour qu'ils se satisfassent de, de, des miettes qu'ils vont recevoir. Et on va aller décortiquer un peu plus tard quest ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Euh, on parle de beaucoup d'argent au niveau euh, de la masse monétaire M1, qui consiste à les, les, le pognon que les les individus ont dans leur compte de banque et les petits les entreprises qui ont dans leur compte de banque on va le voir où est -ce que cet argent se trouve elle est dans le deuxième article euh, c'est pour ça que je vais me dépêcher. Bon, on, euh, ici, euh, on a eu des questions qui ont été posées à, à Madame Freeland à savoir si on pouvait, euh, euh, justement, craindre une surchauffe de l'économie, c'est-à-dire l'inflation, avec euh, le taux sur 10 ans, comme on l'a vu, qui a passé à 1,61. Je pense qu'il est à ça, fini vendredi à 1,61. Euh, donc, euh, c'est assez préoccupant. Et au niveau des taux d'intérêt, c'est le seul... Le seul outil qui reste aux banques centrales, euh, monter les taux d'intérêt pour contrôler l'inflation. Donc, leur politique, c'est d'injecter de la monnaie euh, à l'infini euh, en, en prétendant que... Euh, l'inflation ne reviendra pas en tout cas c'est ce qu'ils disent mais dans la réalité on le voit très très bien moi je le vois sur le bois d'oeuvre directement qui a doublé, on, on le voit sur les, les autres métaux, le cuivre, le zinc le nickel, on le voit sur les produits de base aussi sur le blé comme je vous avais dit ça continue, ben là on a une correction là, mais dans le fond on est quand même à la hausse et avec euh, l'argent qui vient d'être injecté 1900 milliards, ça c'est à part du 120 euh, milliards chaque mois qui est euh, chaque euh, mois qui est été injecté par Biden. C'est chaque semaine, je crois, en tout cas. Peu importe, là. Euh, C'est... Euh qui a, qui a de l'argent qui est arrivé et y en a beaucoup encore à venir. Euh, bon, là, on parle après du réseau de garderie nationale comme on a ici au Québec, au niveau du Canada, l'article parle de ça. et euh, ce, Simplement pour mettre en perspective ce qui arrive en, en ce moment, ce sont des promesses que Chrystia Freeland avait faites dans son dernier discours euh, d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent et aussi il un, un plan vert qui s'en vient, euh, il n'a pas encore été dévoilé, ça s'en vient très, très bientôt. Le budget Trudeau va sortir très, très bientôt, et on veut mettre encore beaucoup beaucoup d'argent pour euh, euh, l'éco-énergie des, des maisons. Euh, c'est une bonne chose, dans le fond. Moi, j'ai profité d'un programme comme ça, et on m'a donné une subvention de dollars où j'ai pu isoler ma maison, et si j'ai d'autres subventions, je vais en profiter pour peut-être les fenêtres, tout ça. Donc, euh, non, euh, c'est des bonnes choses quand même, au moins euh, ça sert à faire virer la machine, mais par contre, de penser qu'il n'y aura pas d'inflation, ben, euh, c'est ça. On a posé la question à Christian Freeland, elle a dit, il n'y a pas de problème, et l'autre aspect, de justement, on revient au même. Là. Vous voyez qu'il se trouve avoir un lien entre Janet Yellen et Chrissy Freeland, on l'a vu dans l'autre article. Euh, et euh, le, le MMT, dans le fond, on va aller voir un peu la description. Ben, C'est un économiste qui a, a parlé de ça ça, euh, la théorie monétaire moderne, parce qu'on est là-dedans, là, on est carrément là-dedans, c'est que euh, personne, bon, on va voir si, la théorie mo monétaire moderne est une théorie macroéconomique qui soutient qu'un pays euh, qui opère avec une monnaie souveraine dispose d'un degré de liberté dans sa politique budgétaire et monétaire, ce qui signifie que les dépenses publiques ne sont jamais soumises à des contraintes de revenus, mais plutôt uniquement limitées par l'inflation. Euh, oui, on va prendre euh, deux secondes pour aller vous montrer ça. Euh, ça va être ici, j'aurais dû l'ouvrir euh, tout de suite. Euh, je reviens à un petit euh, site que je vous montre souvent. Ça, ça se trouve être euh, ben, la dette euh, na nationale des États-Unis. 28 000 milliards, elle monte tout, tout le temps. On avait 22 000 milliards avant la pandémie. 22, on était rendu à 23, on a grimpé rapidement, rapidement. Ça, ce sont les dépenses... Euh, du du gouvernement. Ça, c'est le déficit. Euh, 3 000 milliards en ce moment, alors qu'on se parle peut-être depuis le début de l'année. En tout cas, tout ça pour euh, fédérer le budget actuel. Euh, je pense que c'est ça, c'est 4 500 milliards. Mais ce n'est pas, pas ça euh, que je voulais voir. Je voulais vous donner justement la comparaison des revenus et des dépenses. Ben Ça, je vous l'ai dit souvent, la dette par citoyen aux États-Unis est 84 000 Par payeur de taxes, c'est 223 000 euh, les, les US euh, fédérales taxes revenus euh, c'est 3400 milliards donc on est toujours en déficit et ça va continuer ça plonge encore plus on n'a pas le temps d'aller voir le tableau le, le graphique des déficits donc les revenus euh, ne compensent vraiment vraiment pas aux dépenses aux dépenses courantes on parle donc euh, c'est ça que je voulais souligner et la théorie la théorie moderne euh, dit tout simplement on s'en fout on se fout des dépenses euh, des revenus c'est pas important on imprime, on imprime, on imprime. Et, euh, bon, c'est ça, la dette et les déficits n'ont pas d'importance tant que le gouvernement peut imprimer de l'argent dont il a besoin pour subvenir à ses besoins. Donc, euh, ça se trouve être un immense, euh, bah, dans le fond... Euh, si un, une entité ferait euh, la même chose, là, euh, créer de l'argent comme ça, il serait euh, accusé de d'être un faux monnayeur et mis en prison. Mais le gouvernement a tous les droits et fait ça. Et c'est la même chose au niveau d'une chaîne de Ponzi. <rire> Donc euh, c'est ça. En tant que secrétaire de trésor, je dois m'inquiéter. Ça c'est ce que Janet hélène a dit. Euh, de tous les risques pour l'économie, le risque le plus important est que nous laissions les travailleurs des, et les communautés marqués par la pandémie. Et le bilan économique qu'elle a pris et on parle de la pandémie. On doit pas laisser euh, les personnes. Euh, et c'est correct, c'est bien, c'est parfait. Là, mais euh, un peu plus loin dans l'article, sur ces les graphiques là, que vous pouvez justement les consulter, mais euh, Bon, là, c'est ça. On dit euh, le problème euh, de la boîte à outils parce qu'on parle de qu'est-ce qui reste comme... Euh, ben, ben, Jeannette et Hélène avaient dit premièrement qu'on... Euh, même s'il y a de l'inflation, on peut pas en faire euh, euh, trop. Euh, on peut pas aussi bien dire euh, laisser aller les choses. Il faut absolument injecter de l'argent et euh, massivement dans le système. Comme nous l'avons vu précédemment, une fois que la Fed commence à augmenter ses taux pour lutter contre la pression inflationniste, cela conduira pleinement à une récession économique et une crise financière. Donc. Les fois que la Fed a commencé à lever ses taux, on a vu, pou ça, ça a craché. Au niveau historique, vu on a jusqu'en 82. Là, euh, toutes les fois que la Fed a commencé à, à lever ses taux, pouf, elle était obligée d'y redescendre euh, rapidement. Euh, Peut-être moins en 87-88, le crash de 87, mais c'est arrivé quand même. Alors, on a été obligé de descendre euh, les taux rapidement ici. <coughs> mais c'est vrai qu'on avait connu euh, des... des des taux excessifs, mais euh, en 2000, c'est ce qui est arrivé, le taux euh, montait, montait régulièrement, et à cause du fait qu'on a eu le crash de l'an 2000, le taux a tombé rapidement, on n'a pas eu le choix, en injectant des, de la monnaie dans le système, on est remonté, mais on n'est jamais remonté au taux d'avant, et ensuite, à la deuxième crise des subprimes, le taux est redescendu encore, un long, long plateau, on a fait la tentative en 2016, 2015-2016, et un autre crash, ben celui où on dit du COVID, euh, si on se rappelle historiquement là, le COVID, là, on, on rappelle la fête, là, euh, on dit que c'est le 11 mars, euh, officiellement au Québec, le COVID, mais c'est complètement faux, c'est arrivé au mois de février, qu'il y a eu des premiers cas de COVID, et tout le monde s'en foutait, c'est la réalité, et lorsqu'on a eu le crash, euh, qui a commencé en mars, 3 mars, je me souviens encore, et ça, quelques jours de crash qui a été très, très solide, comme euh, euh, un problème qui était vraiment euh, connu d'avant, parce qu'on avait eu euh, la crise des ripots avant, et lorsque c'est arrivé, on a tout mis sur la, le dos du COVID. Mais il faut pas oublier que le COVID était là, que Trudeau euh, voulait pas fermer les aéroports, euh, qu'Arruda faisait des, des, des plaisanteries euh, dans un, une conférence, là, quelque part, au, sur la planète là-dessus, il ne disait de pas porter, les prendre un premier temps, il a dû ne pas porter de masque. Non, non. Euh, C'est une crise monétaire qui est arrivée, financière monétaire sur la planète. On a tout mis sur le dos du COVID qui était là, qui est arrivé, oui, mais on a profité de ça pour tout mettre là-dessus et on connaît l'histoire. Claude Schwab a, écrit, Schwab a écrit son livre en, en juin pour, euh, pour dire dit que dans le fond, on a une porte d'entrée extraordinaire pour un nouveau plan qui va aider l'humanité euh, au niveau d'un nouveau système communiste. Euh, donc, euh, c'est ça la vraie histoire. Et euh, là, on a les contre-coups du stimulus. Justement, on dit que le seul outil euh, que la, la Fed possède, c'est les taux d'intérêt. Et si elle monte les taux d'intérêt, ça crache. Donc, euh, elle n'a pas de, beaucoup d'outils. Mais là, vu qu'on a les les, les les bons du trésor qui commencent vraiment à, à être préoccupants parce que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Le rendement des bons du trésor monte. Euh, la Fed va falloir, va falloir qu'elle intervienne. On a eu une petite correction, mais je pense que c'est pas assez. Mais après, euh, la Fed va encore... Euh, euh, continuer à imprimer, imprimer. Euh, moi, je dis que ça va créer de l'inflation. Déjà, on le voit. Et l'autre chose que je voulais voir, parce on n'aura pas le temps, de bon, toute façon, je termine bientôt, euh, c'est... Euh ah ok, ça c'est très très important. On dit qu'il y a beaucoup beaucoup d'argent dans le système et c'est vrai parce que la masse monétaire euh, la masse monétaire euh, M1 qui se trouve être la masse directement euh, dans les poches des individus des petites entreprises, tout ça est énorme et la vélocité de la monnaie, euh, comme je vous ai montré souvent, on va aller la voir rapidement, vélocité de la monnaie bien, la monnaie ne, ne tourne plus euh, vélocité si je peux trouver ça, vitesse de la monnaie bon. la vitesse de la monnaie euh, ça ne tourne plus. Donc, euh, on se trouve être en une situation, la masse monétaire, euh... ah, j'aurais dû y aller tout de suite, bon on va y aller comme ça, la masse monétaire, euh, rapidement, là, euh, c'est des concepts qui sont très très importants à, à comprendre. La masse monétaire M1 qui se trouve être l'argent stocké dans les poches des individus. M2 c'est plus, c'est les entreprises, c'est euh, les bons du trésor, tout. Mais la première euh, comprend les fonds facilement accessibles pour les dépenses. La masse monétaire est en, en montée d'une manière folle et l'argent est stocké là. La vitesse de la monnaie ne vire plus parce qu'on a brisé des chaînes d'approvisionnement. Et aussi, on a euh, il y a beaucoup de, de, de craintes au niveau de euh, dépenser l'argent. On s'est servi de beaucoup, beaucoup d'argent pour justement euh, payer des dettes. Euh, et beaucoup d'argent sont dans les poches de qui? Euh, de la, ben, la On va lire ça ici. La réalité est que la plupart de ces chiffres relatifs à l'endettement, à la solvabilité et au taux d'épargne sont faussés par les 20 les plus riches. C'est pourquoi? Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans la masse monétaire. Oui, euh, c'est vrai, mais c'est les plus riches qui ont l'argent. C'est pourquoi les 80 les plus pauvres restent fortement dépendants euh, de, de davantage de stimuler pour joindre les deux bouts. Donc, c'est ça la réalité. On a beaucoup d'argent dans le système en ce moment, mais on a beaucoup de personnes qui en arrachent. Et c'est sûr que j'ose avec quelqu'un qui me disait « Ah, ça va aller bien, il va y avoir des voyages, ça va recommencer. Tout » Mais c'est un petit bourgeois, la personne avec qui je jouais. Donc, euh, ce n'est pas dur à voir. Il comprend pas la, la réalité économique de, de plusieurs personnes qui, en ce moment, euh, euh, en arrachent, au, plus aux États-Unis qu'ici. Ici, on a des mesures encore euh, qui soutiennent quand même euh, la base. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui en arrachent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, euh, les mesures sur euh, le, le, les 20... Le, le, la masse monétaire et le, le roulement de l'argent, ben, c'est ça, c'est que les pauvres euh, en arrachent et c'est la raison pour laquelle euh, les banques centrales, euh, ici aussi, Christian Freeland, veut remettre de l'argent dans le système en disant que on va euh, remettre le monde au travail, on va redonner, on va retomber un un taux d'emploi de 5 aux États-Unis, un chômage de 5, 4, 5, 3 même. Euh, mais on va voir ce qui va arriver. Ça s'en vient. Au printemps, ça s'en vient. Euh, cet été, ils vont avoir encore de l'argent parce que Biden l'a dit. Euh, moi, je dis que l'inflation a commencé. Euh, je ne veux pas donner de solution. J'ai aucune idée. Mais je vous dis que les banques centrales se sont mis dans un merdier. Et euh, en ce moment, le, le problème, c'est de trouver euh, une manière de... De peut-être, euh, de, de, de peut-être justement, euh, créer de l'emploi, euh, mais ce qu'ils veulent faire, dans le fond, c'est ça, oui, créer de l'emploi, mais ils vont le faire de manière artificielle, c'est pas réellement de l'emploi. Ils peuvent créer des fausses employeurs, des faux emplois, envoyer un salaire de base universel parce qu'ils n'ont pas le choix. Et, et aussi, ça fait toute partie du grand plan, le grand reset. Là. Euh, savoir s'il y a de l'improvisation ou c'est tout calculé. Euh, moi, je ne suis pas là pour le dire, Grégory Manarino, que j'écoute souvent, que j'aime beaucoup, euh, dit-lui que c'est tout calculé, que les banques centrales, surtout la Fed, parce que c'est elle qui prime plus de monnaie, est en arrière de tout ce grand plan. Euh, moi, je ne sais pas, je pas le dire, ni d'un côté, ni de l'autre, mais euh, c'est ça. Donc, euh, on va continuer à surveiller ça, et demain, je vais faire une vidéo euh, sur euh, les minières d'or. Euh, c'est ça, on va regarder ça, parce que euh, on voit l'or qui continue à descendre, tout ça, avec l'impression monétaire qui continue en fou et on se dit, bon, l'or va continuer à cracher parce que c'est un désaveu de leur système et on va voir ça plus précisément et on va faire une analyse là-dessus et surtout sur les minières, vous parlez de quelques minières qui pourraient vraiment être prometteuses donc on regarde ça demain on se revoit très très bientôt pour cette vidéo-là demain sur l'or, les minières et de nouvelles vidéos cette semaine merci